Salut les boys, salut les girls, c'est Weedman. Content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la review numéro 205. Grâce à Marc. Merci Marc. On va découvrir un nouveau fournisseur à la SQDC. Déjà quelques semaines que la compagnie Va est entrée à la SQDC. Ils ont présentement deux produits en 3,5 grammes euh, le Jack RR et le White Russian. Les deux produits sont aussi en, en, en joint pré -roulé. Merci à Marc là, qui m'a donné un, un joint euh, de White Russian. Donc, on va ouvrir le tube. À l'intérieur du tube, le joint est dans un petit sachet. Bon, on a du fun. OK. OK, OK, OK. On reste ici, et voilà, et voilà. Donc c'est fait comme ça. 12 points, je les prends en note là, 12.8% de THC. Donc euh, quand même assez léger. On peut avoir ça entre 12 et 20. On n'a pas été chanceux. Le THC le plus bas. Et puis là, on peut regarder un peu le, comment que les compagnies roulent leurs joints. Euh, il y a des petites modifications d'une compagnie à l'autre. Et voilà, ça c'est 0.5 grammes, euh, deux fois comme ça, ça fait un gramme, 12$, 12$ pour un gramme, mais c'est déjà roulé pour vous. Moi avec un gramme, j'aime mieux faire trois joints, donc c'est un petit peu gros, puis on peut voir aussi le, le carton, là, euh, le code qu'on appelle, il est très très long, euh, il y en a qui le coupent, c'est une très bonne idée. Euh, puis ça part fort, hein? mais c'est vraiment, euh, en général, la plupart des gens roulent leur joint comme ça en con, on le part gros, on le finit euh, plus mince, il euh, y a beaucoup de résine, quand on fume le cannabis, il y a de la résine qui, qui, qui va coller dans le papier à l'intérieur, puis la fin du joint est souvent plus fort. Donc on va allumer ça, c est, c est, c est, ça me fait pas triper moi quand c'est roulé, euh, j'aurais aimé mieux que ce soit un peu plus long, euh, est-ce que c'est une façon qui va, rouler, qui va brûler plus vite je pense pas que les compagnies aient fait exprès pour arranger le joint pour qu'il qu brûle plus vite et qu'on soit obligé d'en acheter plus je pense pas que ça a été poussé comme ça de la façon qui a été roulé je pense que c'est ça, ça a été pensé euh, à ce qui brûle bien et puis euh, qui s'éteigne pas qui... That's it, that's it. Donc, on y va avec ça. White Russian, un mélange de White Widow, qu'on connaît à la SQDC, qu'on connaît avec Winman, avec Exo, Dubon. Et le White Russian est fait avec le White Widow et le AK-47, qu'on connaît aussi avec Winman, euh, qu'on a découvert avec Exo. Le White Widow et le AK-47, c'est deux, compagnies, deux euh, variétés que j'ai connues avant la légalisation. Donc, c'est euh, des vieilles sortes. Quand j'ai été voir sur le site de Leafly, on nous indique que le White Russian ici a gagné un prix en 1996, euh, meilleur cannabis global. Et de plus, ils disent que le White Russian, c'était la variété la plus puissante au monde. En 1996. Vite comme ça, White Widow puis encore 47 moi je suis supposé d'aimer ça. Il n'y a pas de goût de cario euh, Je l'ai trouvé dur à pomper. Très, très, très serré, compact. Très serré. Quand je compare avec mes joints, ça euh, fait longtemps que je roule des joints, j'y roule toujours pareil. Il euh, faut que tu aspires un peu plus fort pour euh, que ça brûle euh, plus. Donc, un joint pré-roulé, hein, c'est souvent ceux qui n'aiment pas rouler, ceux qui ne savent pas comment rouler. Donc, quand tu pompes, euh, pompe tranquillement. Et puis, il va durer très longtemps. C'est très, très, très compact. Écoute, j'ai de la misère à dire à quoi qu'il goûte. Alors, il n'est pas désagréable. Parce qu'ils m'ont dit ici, là... Ben, je vais aller voir sur le site de la SQDC, ils disent Pinan. Pourtant, ça goûte pas le sapin, le pain. Écoute, j'ai considéré un hybride. Il est quasiment un petit peu. Euh... Petite affaire citronnée, ce qui est très bon. Peut-être Pinène, hein. Pinen avec un peu de citron, mais euh, pas trop fort le Pinène. Vraiment très bien. Euh, je me rappelle, je pense c'est le Casablanca que j'avais essayé de... de la compagnie, là, les peaux bleues euh, Casablanca. Compagnie Edison, euh, ça c'est vraiment le plus pinène euh, que tu peux avoir de ta vie. Mais euh, c'est pas comme le Casablanca, là, loin de là. Euh, le White Russian en joint préroulé, j'aime le goût. Euh, donc il faudrait regarder le prix là, au 3.5. Ça c'est un joint préroulé, 12$, dollars, 12$ dollars pour deux joints. Euh, le White Russian en 3.5, 29$. dollars, Donc on est loin du 20$. Euh, là, il faudrait voir le cannabis que ça a de l'air. Mais là, j'imagine que c'est le même cannabis que j'ai ici entre les mains. Entre 12 et 20. Même en 3.5. Écoutez, euh, c'est vraiment 12%. Euh, L'hybride... Euh, un petit peu célébral, peut-être le côté sativa, hein. Sativa, là, ça fait penser, c'est plus célébral. Euh, on sait que côté indica, là, ça l'écrase un peu plus, c'est plus physique. Je te dirais que c'est plus célébral, je te dirais que c'est plus sativa. Mais à 12% euh, ben, même à 12%, je peux te le dire. Euh, c'est célébral, c'est. Ça m'écrase pas du tout. Ça m ça, m ça Ça me en fait du bien. Mais ça me, ça me déstresse, mais, mais ce n'est pas un indica. Ce pas un goût que j'adore, mais c'est pas un goût que j'aime pas. Euh, je le mets dans la catégorie de joints de cannabis que j'aime. Donc, si quelqu'un me disait « Tu veux-tu du white Je vais dire oui. Euh... Encore 47, White Widow, en général, j'ai pas eu de problème à la SQDC. Même si on sait qu'il y a beaucoup de différences entre le White Widow qu'on a connu euh, dans la rue et puis les produits euh, White Widow à la SQDC, il hein, y a toujours des petites modifications. Chaque compagnie, chaque producteur de cannabis, ils mettent leur propre touche. Euh, à la fin de la production, le cannabis est un petit peu différent, le goût est un petit peu différent. Un joint, ça s'éteint, si c'est trop pour toi, vous êtes pas deux, es tout seul, tu peux l'éteindre, tu peux le réallumer, il euh, n'y a pas de trouble avec ça. C'est rare que quelqu'un fasse ça qu'une cigarette, éteindre sa cigarette. Ben, ça, ça, J'imagine qu'il oui, hein, y en a qui ils vont en pause des fois, il y en a qui font ça de leur cigarette. Hein. Une cigarette, ça coûte moins cher qu'un joint, un joint, là. Un joint là, euh, quand t'en as assez, tout aussi bien de l'éteindre, puis de, de le réallumer plus tard, tu comprends? White Russian, Russian, Russian. Euh, la Russie, euh, bravo à la Russie qui, sont, qui ont envoyé des euh, des médecins en Italie pour euh, les aider, parce qu'ils ont complètement débordé l'Italie. On va féliciter, euh, remercier aussi Cuba, Cuba qui a envoyé des médecins. Cuba, la Russie ont été, euh, sont présentement en train d'aider les Italiens euh, dans le chaos là, de ce qu'ils sont en train, en train de vivre. Indiva, je ne pas sur le nom, hein, c'est un mélangeant un peu, là, Sativa, Indica, euh, j'aurais mis ça qui ne touche pas aux catégories de cannabis, là, qui met ça de côté. C'est aussi euh, à la bourse, marché boursier, donc euh, si vous êtes en amour avec cette compagnie et que vous voulez vous lancer euh, dans les dépenses, c'est euh, 21 sous. 21 sous, et puis euh, c'est 21 sous l'action. Beaucoup, beaucoup de monde à SQDC, hein? euh, des line-up. Line tout le monde prend son 2 mètres de distance, donc le line-up est encore plus long. Euh, lundi, aujourd'hui, mardi, je me suis présenté. j'ai pas débarqué de ma voiture, écoutez, il y avait trop de monde. Euh, j'imagine que le line-up allait aller, j'imagine, assez vite. Il ne devait pas avoir beaucoup de personnes à l'intérieur pour pas que les gens soient collés. Donc sûrement 2-3 euh, personnes. Et puis aussitôt que vous avez votre, vos produits, ça sort 2-3, 2-3, 2-3, j'imagine, j'imagine. Pour ceux qui sont sur mon Weed Indie Command, sur mon Instagram, vous avez vu la nouvelle euh, à Oka. Donc mardi ce soir à 19h, là, euh, maintenant, présentement. et eh bien, euh, les Indiens, s'est fermé. C'est fermé pour deux semaines. Toutes, toutes, toutes les cabanes de cannabis. Aoka, sur la réserve de cannabis Attaqué. Euh, Il n'y a plus de cannabis pendant deux semaines. Quand qu ils vont rouvrir dans deux semaines, demande-moi si l'humidité va être bonne. Assez sec, merci. Euh, Vas-y, mon homme, tu vas en avoir pour ton argent, ton 28 grammes sec, ça va être bon. Il doit avoir un système là, pour garder leur humidité là, quand même. Là. En tout cas, chaque, chaque compagnie doit être différente. Donc, euh, les Indiens, ça ferme pendant deux semaines. SQDC, euh, est-ce que ça va faire la même chose? N'oubliez pas, je vous suggère d'aller chercher votre cannabis. Euh, ils ont laissé ouvert les SQDC, même s'ils ont fermé toutes les autres entreprises, pour pas que le marché noir euh, se réapproprie euh, une plus grande part de marché. Mais là, si la SQDC est ouverte, c'est parce que c'est essentiel. Donc, c'est clairement essentiel, comme la nourriture. Ils l'ont préprouvé. Ils l'ont prouvé, c'est essentiel, c'est un médicament. Donc, euh, on a des droits. On a des droits, C'est, on le sait, hein? on avait appelé pour savoir pourquoi on n'avait pas le droit de fumer du cannabis, ou qu'on pouvait aller fumer du cannabis depuis que le gouvernement avait changé la loi, nous interdisant de fumer du cannabis à l'extérieur. Euh, on pouvait seulement en fumer chez soi, et si on est locataire, on ne peut pas en fumer si le propriétaire nous envoyait une lettre. Et puis, on nous avait dit au téléphone euh, que c'était n'était pas euh, essentiel à la vie, comme manger, boire, dormir. Mais là, je pense que si les studios sont encore ouverts, euh, merci. Merci. Euh, ils ont réalisé que c'est aussi important que boire et manger. All right. All right. Je suis vraiment surpris qu'ils aient laissé ouvert. Vraiment, vraiment surpris. Euh, agréablement surpris. Euh, sur le site internet de la SQDC, deux pages et demie seulement en inventaire. Il y a cinq pages et demie euh, que c'est euh, backorder, que c'est pas disponible. Donc, ça se vide à la SQDC. Est-ce que les compagnies qui sont en train de chuter en bourse, est-ce qu'ils sont capables de fournir? Il n'y a plus à SQDC. Ta compagnie, elle s'en va de même. « Tu peux-tu envoyer du cannabis à SQDC pour que tu puisses faire des ventes? »« Des ventes online, des ventes en boutique? » Man, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. S'ils sont pas capables de fournir, man, c'est parce qu'ils vont faire faillite, le gros. Tu ils vont faire faillite. Parce qu'ils ont que qu'ils euh, voulaient qu'il y ait plus de succursales, plus de SQDC. Euh pour qu'ils puissent capable être capables d'arriver dans leurs objectifs financiers, qu'ils puissent vendre de, du hashish, du hash, du, des concentrés, de la rosine. Euh, plein de dérivés, tu me suis, des edibles, des produits comestibles. Euh, les tablettes sont vides, bro. Les tablettes sont vides. Euh, sur le site de SQDC, en tout cas, euh, quand tu regardes ça, cannabis, il y a 139 variétés, s'ils sont toutes là. S'ils sont toutes disponibles. 139, 138, 138, donc, euh... oh, ils ont refoulé, man. ils ont refoulé un peu, deux pages, donc 18 produits, euh, 36, 36 plus 6, 42, 45, 48, il y a 50 produits disponibles, 50 produits de disponibles sur 138. Euh, ils en ont rajouté 9. Il y en avait 41, euh, là, deux heures. Donc, les compagnies en remettent un peu, mais c'est pas assez. Euh, les compagnies chutent à la bourse, man. Ils font pas assez de cash. Ils sont pas capables d'en vendre assez. Ils ont mal calculé leur affaire, eux autres. là. Ça n'a aucun sens, man. Y hey, en as-tu du tweed? Oh! Re up ils ont mis du MK Ultra. Euh, pas Re up euh, Namaste. Hein, notre fameuse compagnie, euh, Zenabis. Il y a un second souffle là, à Zenabis à la bourse. Oh, Monkey Glue disponible, gros. Ça va disparaître ça. Très bon Monkey Glue euh, produit à 19,70$. Le, les petites enveloppes blanches de Good Supply. Petit goût de gazi, le Monkey Glue. C'est vraiment le, le, le super bas de gamme de, du euh, Hawaii Heartbreak. Là, le Hawaii Heartbreak, c'est genre là, du 4A. Là. Puis le Monkey Glue, c'est genre là, du 2A et demi. Là. Ouais, quand tu regardes ça. Euh, Zenabis, ils n'ont rien à vendre à part le MK Ultra. Donc, euh, vont ils vont être capables de, de, de payer le banquier à la fin du mois à coup d'MK Ultra. Ultra Est-ce que le MK Ultra va sauver Zenabis Je pense pas, man. Le Daytime CBD peut-être. Euh, le Ultra Sour. Pas le MQ Ultra. Écoutez, euh, faites vos recherches pour la bourse. Mais je pense pas que c'est le temps d'investir dans le cannabis. Euh, même s'il y a un gros boom dans les ventes. Euh, trop de journées consécutives que la disponibilité des produits n'est est pas à 100%. Elle n'est pas assez... Euh, ce pas convaincant. c'est pas convaincant. Merci encore à Marc. Merci à tous vous autres qui me suivent. Qui me suivez. Mettez un pouce, s'il vous plaît. Pour que YouTube puisse euh, me récompenser les boys en mettant ma vidéo là, comme suggestion un peu partout. Abonnez-vous puis allez vous acheter un T-shirt de Winman. Le lien en bas. Alright. À la prochaine, les boys. Merci.